Bonjour, donc euh, Lionel Aubert. Euh, je, je raconte pour la, la quatrième partie des, des difficultés qui se, qui se, que j'ai rencontrées face à la police ou la justice qui font passer les gens pour fous pour étouffer une affaire, une affaire criminelle. Donc c'était une affaire de rapte d'enfants, etc. Mais qui a impliqué plus tard un colonel de gendarmerie, des policiers qui ont voulu freiner ou qui ont voulu modifier euh, ce, ce qui se passait, euh, l'ordre des événements. Et donc, comme euh, moi j'étais victime, mais comme ça les dérange d'avoir une victime, parce que ça veut dire qu'il y, euh, qu y, qu y a un problème derrière, je veux dire on ne laisse pas des victimes comme ça, ça sent rien, euh, donc euh, s'ils intimident des victimes, c'est qu'ils qu ont voulu euh, fausser euh, ce dossier. Et, euh, et malheureusement, comme moi j'avançais quand même, euh, l'idée qu'ils ont eue, qui est une très mauvaise idée, c'est d'envoyer les gens en psychiatrie. C'est-à-dire que non seulement et ils m'ont menacé de prison entre 6 mois et 5 ans, je rappelle que je suis innocent, que je suis, je suis victime, je ne suis pas coupable, donc d'une part ils envoient les innocents en prison où ils tentent. Et d'autre part, ben, le truc le plus simple pour ces mafieux au, au, au pouvoir, des, des, des policiers mafieux, des, des policiers, des procureurs aux méthodes mafieuses, c'est d'envoyer les gens en psychiatrie. Ils les font passer pour fous, comme ça ils n'ont plus besoin de ressortir des dossiers ou des choses comme ça. Parce que moi, je laisse des témoignages. Vous allez sur mon site -tout .info. Ben Vous verrez, il y a, je laisse tous les dossiers et, et on verra les les fautes, les erreurs de, de policiers qui ont fait des faux documents sous la demande de, de, de gens du parquet. Alors les gens du parquet vont être, euh, alors dans un premier temps, Olivier Poulet, qui est euh, l'adjoint au procureur de la République d'Aix-en-Provence. Il sera rejoint plus tard par euh, Achille Kiriakides, qui va être le procureur de la République euh, d'Aix. Et encore plus tard, euh, Sophie Bott, qui est une substitut, qui est une vraie pourriture. Euh, que, qui sera d'abord à Aix, puis maintenant qui, est, euh, qui a été muté à Marseille. Mais il semble que euh, que toute la région soit impliquée. Il y a eu aussi une autre personne qui servait de, de prétendant, euh, une, une juge qui était euh, juge à Marseille, qui a, qui a été récompensée entre guillemets euh, en lui offrant euh, un poste de, de procureur pendant deux trois ans sous le soleil de la Réunion, l'île de la Réunion. Euh, de, sous les tropiques tranquille donc ça ce sont des gens des, qui profitent des systèmes c'est à dire qu'on ne me dise pas que que la femme elle, elle voulait aller là bas et elle elle se retrouve au tribunal de Nice donc on a euh, par rapport au tribunal de grande instance d'Aix en Provence euh, toute une zone euh, de de juges mafieux de juges suspects de juges tout ce qu'on veut et il faut nettoyer ça pour moi euh, la justice n'est pas bonne. Alors ça, c'est le cas d'Aix-en-Provence, euh, mais pour ce que j'ai vu aussi dans d'autres régions, je peux citer le, le, le ressort de la cour d'appel de Versailles. C'est des abominations là-bas. Et il semble que Rouen euh, soit aussi euh, mal barré. Ça sera d'autres vidéos que je ferai. On va venir euh, donc sur, juste sur les histoires d'hospitalisation d'office. Donc, ils tentent de vous prendre et de vous envoyer en, en hôpital. Sauf que pour ça, y a la législation elle, elle impose que vous devez avoir deux, euh, deux psychiatres différents qui vont vous déclarer fou. Donc, la, la police elle, elle va se débrouiller d'en avoir un, euh, elle va vous forcer d'y aller. Alors, euh, moi, je n'y vais pas, parce que euh, si vous êtes sain d'esprit, n'allez pas là-bas, je veux dire. Si vous, vous avez des doutes sur votre esprit, vous vous dites « je suis peut-être malade », oui, allez voir un psychiatre. Il vous, trou... Il vous confirmera que vous êtes malade, que vous avez un problème psychique. Si vous n'avez pas de problème psychique, vous seriez fou d'y aller. Donc, sans mauvais jeu de mots, n'y allez pas. Et donc, moi, je n'y suis pas allé. C'était en 2014, donc cette policière a essayé de me forcer par deux fois. Ils ont essayé de m'attraper, j'ai fui en région parisienne. J'ai dé... désamorcé là-bas à partir du tribunal administratif de Paris, puis du conseil d'État, j'ai désamorcé le risque et je suis redescendu à Istres. Mais entre-temps, ce qu'elle avait fait, c'est que comme elle n'a pas pu me, me faire interner, me faire voir pour un psychiatre puisque j'ai refusé, elle a fabriqué un faux procès verbal. Alors cette policière s'appelle Céline Viciana. Euh, on va la retrouver puisque c'est elle qui, en, euh, en 2019, donc 5 ans plus tard, va déposer une plainte fantaisiste contre moi. Donc pour se rappeler de son nom, on pense au mot Vice, et c'est Viciana euh, la policière. Donc, euh, cette femme est une abomination, euh, donc je n'avais rien contre elle jusqu'à euh, un certain temps, euh, mais, mais là, euh, c'est elle qui a fait une plainte fantaisiste en 2019, qui m'a euh, forcé à, à aller en garde à vue deux jours, euh, et, euh, et ensuite, comme mon procès était truqué, j'ai dû quitter la France, et depuis deux ans et demi, à cause de cette pourriture, euh, qui se fait aider par d'autres procureurs, j'ai cité euh, Sophie Bott, mais il y en a d'autres aussi, à cause de, de tout ce système pourri, ben, j'ai dû fuir la France. Je suis à l'étranger. J'attends que mon dossier soit, soit épuré, c'est-à-dire que tous ces faux documents disparaissent. Et ensuite, je, je rentrerai. Mais pour l'instant, je me défends. Parce que je n'ai pas envie euh, d'être extradé, je n'ai pas envie de, de choses comme ça. Le risque n'est pas annulé. Alors, euh, je reviens à 2014. Donc, le, cette policière Viciana, elle, elle n'arrive pas à me faire arrêter. Et donc, elle va inventer que je suis quand même allé voir ce psychiatre, que j'aurais eu une audition avec ce psychiatre. C'est faux. Tout ça est faux. Je ne l'ai jamais vu, ce, ce mec. Et ce mec, euh, que j'ai jamais vu, il va me trouver dans des délires paranoïaques. Ce, les, les, ces ces psychiatres-là, ce seront eux-mêmes des malades mentaux. Moi, ça, ça aussi, je le dis. Donc, je dis la police, la policière, certains procureurs, mais il y a aussi des, des experts psychiatres qui ne méritent pas ce titre-là. C'est des, des pourritures. Donc euh, des gens qui inventent, ils ne vous ont jamais vu, ils, ils inventent que vous êtes venu à leur entretien, euh, c'est un faux document. Euh, un faux, quand il est émis par une, un dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire euh, une policière, ça relève d'un crime, c'est-à-dire c'est une cour d'assises, euh, lorsqu'on va y joindre d'autres euh, faits, et c'est du 15 ans de prison. Ce n'est pas comme quand nous, simples particuliers, alors il ne faut pas faire de faux, mais si jamais vous en faites, ce n'est que, que l'ancien tribunal de correctionnel, ce n'est pas la cour d'assises. Tandis que là, maintenant, pour les policiers et pour les juges, eux, ils risquent plus cher. Voilà. Donc, en euh, 2014, cette policière fait des, des fausses déclarations en me faisant passer pour fou et en disant qu'un psychiatre m'a déjà trouvé fou. Donc, le but de ça, c'est que ça permet à des policiers, de, à un moment ou à un autre, de me faire arrêter, et au lieu de passer devant un psychiatre, de dire « Regardez, on a déjà un papier qui dit que M. Aubert était fou. » Et donc, on l'interne directement. Il n'y a plus besoin de, de faire ce, ce test préalable. Tout, tout ça est faux. Euh, mais ils le font comme ça. Et ça, je vais, je vais recevoir... Donc je ne le savais pas, je pensais être rentré... Donc je venais de, de désamorcer l'affaire la, euh, en 2015, donc c'est fin 2014 qu'ils essayent de m'attraper. Début 2015, je désamorce. Et je pense qu'ils ont laissé un, un an ou un an ou un an et demi pour, euh, pour calmer un peu les choses, pour ne pas venir à la charge tout de suite. Mais en 2017, je reçois donc un courrier du procureur de la République qui est Achille Kiriakides, qui lui établit un faux. C'est-à-dire qu'il va dire que j'avais. Alors c'est vrai, j'avais porté plainte contre une policière en 2013 qui avait falsifié d'autres documents à Istres. Et c'était justement cette policière Vissiana qui avait enquêté pour, pour sa, sa collègue, pour lui sauver la peau. Et euh, lui sauver la mise. Et, et donc, euh, pour annuler ça, ils, ils me font passer pour fou. Alors, ce n'est pas vrai parce que quand vous avez... Euh, alors déjà, je ne suis pas fou, mais même si quelqu'un a des, une maladie mentale ou n'est pas très bien, il a droit au même titre que, que n'importe qui à la justice, par exemple. Euh, ben c'est simple, vous prenez quelqu'un qui est, qui est un, peu, un peu bête ou quoi, vous lui piquez euh, son portefeuille, et bien vous risquez autant que si vous, avez, vous piquez le portefeuille de quelqu'un qui est intelligent. Ce pas parce que le mec est bête que vous allez lui dire bah, « les, Ok, euh, dégage, circule. » Donc les, les victimes, euh, peu importe leur, leur état de, de, de santé, elles ont droit à la même, euh, la, la même justice que, que tout le monde. Et, et là, on a Achille Yakides qui va dire le contraire, qui va dire bah, « Monsieur Aubert il est fou, donc euh, on classe son affaire. » C'est pour ça que je dis que ce n'est pas bien. Et surtout que cet homme-là va bah, m'envoyer des faux documents c'est-à-dire, il va m'envoyer la copie de, de ce qu'avait fait la policière euh, Viciana en disant, ben voilà, euh, regardez, euh, vous êtes allé euh, chez un psychiatre, donc tout ça est faux. Et lui-même, il le sait parce qu'il y a ce qu'on appelle le numéro d'ordre, euh, le, le bureau d'ordre qui donne euh, le numéro de la plainte et on voit que je m'étais plainte contre sa, euh, une collègue de cette, cette policière. Donc, il n'y avait pas de. Euh, les, les policiers, ils ne se renvoient pas la balle en disant Oui, oui, euh, tu as porté plainte contre un policier, on va en, t'envoyer en, en, en psychiatrie. Ça ne se fait pas comme ça. Et, et le procureur, hein, Achille Yakides, il, il a abondé dans ce sens-là, qui n'est qui pas bon. Donc, ça, c'est en 2017. Et donc, c'est là que je m'aperçois. J'ai le document en même propre qui dit qu'on m'a trouvé fou. Et je dis, mais non, je ne suis jamais allé voir ce, ce psychiatre, et je vais faire annuler ça. Je vais, donc j'explique à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en disant, ben, on, on a créé des, des faux documents contre moi, j'aimerais me défendre et euh, faire annuler ces, ces faux documents. Donc euh, qu'est-ce que je dois faire Et eux, ils me disent, ben, euh, vous saisissez le tribunal administratif de Paris, vous, vous expliquez simplement qu'il ben, y, y a une erreur, et puis ils annulent. Donc moi, c'est ce que je fais. Et bien là, retournement de situation, c'est-à-dire que j'envoie ma requête au, au, au juge, et je dis ben, les policiers, ils ont un faux document parce que je n'ai jamais, eu, euh, jamais fait l'objet d'une expertise psychiatrique, par contre ce document est dangereux parce qu'on peut m'arrêter du jour au lendemain avec ça. Et, et m'envoyer en psychiatrie sur la base de ce, ce faux document. Ils vont dire que c'est une erreur, mais moi, l'erreur, je la désamorce. Et bien le juge, qui s'appelle Jean-Pierre Ladré, va dire ah ben je reçois la requête de M. Aubert. Il dit qu'il n'a jamais eu d'expertise psychiatrique et il demande à me faire annuler ça. Mais moi, le juge, je décide qu'il a eu une expertise psychiatrique, qu'il a été donc déclaré fou, et donc je rejette sa requête. Et donc on laisse ce faux papier. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous, vous, on a. C'est même plus des policiers qui font des faux. C'est un juge du tribunal administratif qui écrit. Euh, qui, qui empêche euh, la correction d'erreur. Qui va dire non, non, non, non, ce n'est pas une erreur. Cet homme-là, ce Lionel Aubert, euh, moi-même, ce Lionel Aubert doit aller en, en, en psychiatrie parce qu'on l'a trouvé fou dans une expertise psychiatrique. Mais elle n'a jamais eu lieu, cette expertise. Il est, il est fou, le mec. Et je vais dire autre chose. Cet homme, qui est une pourriture, ce Jean-Pierre Jean Ladré, il y a 1000, euh, à peu près, il y a 1000 juges administratifs en France. Alors, les juges administratifs, vous faites l'ENA. Euh, l'école nationale de l'administration et puis vous passez un concours qui est peut-être un peu difficile et vous passez un concours sur la justice et vous devenez juge, c'est comme ça, c'est assez facile enfin pardon c'est assez dur mais je veux dire, c'est pas des gens qui ont fait huit euh, ans d'études de droit euh, voilà, ça, ça c'est une parenthèse et, et donc ils sont 1000 en France, de mille juges administratifs dans les, cours, dans les tribunaux administratifs et les cours d'appel et il y en a que 80, donc là vraiment il y a un petit écrémage il n'y en a que 80 qui, deviennent, qui passent au Conseil d'État. Donc là, c'est censé être bien, c'est censé être tout ça. Et bien, ce Jean-Pierre Ladré, celui qui fait des, des faux documents, il est aujourd'hui au Conseil d'État. C'est des pourris. C'est-à-dire que plus vous tombez sur un, un juge qui est pourri, plus il prend de la hiérarchie. Et le Conseil d'État, aujourd'hui, tant qu'ils ont cet homme, cette pourriture dans, leur, dans leur, euh, leurs effectifs, moi, je suis fâché avec ça. Et ils ne sont pas crédibles. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça tombe mal. 2017, j'ai un juge qui invente que euh, j'ai quand même. Euh, et il va plus loin que les policiers. Il dit que j'ai fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Donc, moi, ça ne, ça ne va pas. Et euh, et donc je vais dire, ben attendez. Euh, moi, je, je suis, j'ai jamais, jamais mis les pieds à cette, dans cet hôpital. On va prendre le planning. Et je vais demander au directeur de l'hôpital de fournir le planning. On verra que je ne suis pas là. Et cette fois-ci, je passe sur un, un juge civil. Qui est euh, le, le juge de, de Martigues. Donc je fais ma requête, et là, un retournement encore de situation. Donc une nouvelle juge, c'est plus le tribunal administratif, c'est la justice euh, civile, c'est le, le tribunal de proximité. Et la juge, donc, le, le directeur de l'hôpital dit Non, non, moi je ne connais pas M. Aubert, je n'ai rien à dire, voilà, donc c'est bon, ça va, pour moi ça va. Et là, la juge, elle intervient, la juge s'appelle Nadine Lefebvre-Ibanaise, euh, Lefebvre et là, la juge intervient. Il elle dit attendez Monsieur Aubert a été hospitalisé d'office. Elle écrit il y a, y a quatre pages de jugement et elle écrit à, à trois fois comme ça dans un paragraphe comme ça en milieu il y a, y a, y a le, la phrase M. Aubert a déjà fait l'objet d'une hospitalisation d'office mais, mais ils sont tarés donc il y a un juge qui invente des expertises un autre et une autre cette tarée Lefebvre le ibanaise alors elle aussi elle a eu une promotion elle est devenue maintenant vice présidente du tribunal d'Aix en Provence. Donc, donc, ces juges, ce sont des, des gros tarés, ce sont des criminels. C'est une, une, une cour d'assises qui. Il, il, il faut les balayer, ces, ces mecs-là, ces mecs et ces femmes et, euh, et cette femme va inventer, non seulement que. Qu c'est même plus l'histoire de l'expertise psychiatrique, c'est qu'on m'a attrapé, on m'a hospitalisé d'office. Voilà. Et ça, ce type de document, ce jugement, les policiers peuvent s'en servir, donc eux, ils sont en copie. Le procureur est en, en copie. Ils peuvent s'en servir pour dire ben voilà, on arrête M. Aubert grâce à ce faux jugement. Ils disent pas que c'est un faux jugement, mais ils disent grâce à, à ce euh, jugement, on montre que M. Aubert a déjà été hospitalisé on, il n'a plus besoin de passer devant le C4, on l'envoie en, en psychiatrie directe. Voilà. Donc, ça, c'était en 2018. Euh, c'est du n'importe quoi. Et, et 2019, coup de massue. Euh, donc Vous vous souvenez de, du nom de la policière, uh, Viciana, qui avait déclaré en 2014 que, euh, que j'avais euh, subi une expertise psychiatrique Et bien, elle, elle va cette fois-ci porter plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse. Elle va dire que je m'en prends à elle. Alors que moi, je dis non, moi ce que je veux, c'est que vous annulez tous mes papiers. Tous les faux papiers que vous faites contre moi, vous les annulez. Mais elle, j'en ai rien à foutre d'elle. C'est quoi, c'est une petite policière euh, Si vous lisez toutes mes vidéos, moi, c'est les mecs à Paris qui me dérangent. Là, vous m'entendez, quand je râle des gens du Conseil d'État, c'est des gens, gens là-bas. Cette policière, elle est quoi Elle est même pas brigadière. Euh, elle est juste brigadière, c'est même pas un type gradé. Donc, j'en ai rien à foutre de cette, de cette femme. Mais en tout cas, voilà. Donc, elle, elle va porter plainte contre moi, directement. Euh, en son nom, elle va se faire aider du commissaire d'une belle pourriture, elle aussi, le commissaire de police de Martigues, la ville d'à côté, qui s'appelle Corinne Janté. Et les deux vont monter un dossier, elles vont réussir. Bon, elles, ils vont me mettre en garde à vue. Donc, les policiers, vont, les policiers spéciaux de Marseille vont venir, ils vont percer mes serrures, etc. Ils vont me mettre en garde à vue pendant deux jours euh, à Marseille. Là, quand vous êtes arrêté, ils vont me faire voir un psychiatre. Par contre, ce psychiatre, il me trouvera, il dira « Ah, monsieur Aubert est courtois, monsieur Aubert... Euh, » Bon, je sais plus. Et pourtant, je suis en garde à vue. Donc, je veux dire, ce c'est pas, euh, euh, pas évident <rire> d'être euh, calme. Voilà, bon moi je lui dis je réponds pas à vos questions, euh, ça ne m'intéresse pas. Et donc, euh, donc il va rien me trouver. Il va écrire ce psychiatre, il va écrire que je ne peux pas être hospitalisé à la demande du représentant de l'État. C'est-à-dire le préfet ne peut pas faire une décision d'internement de, de moi-même, de Lionel Aubert, sur ce que ce psychiatre euh, qui s'appelle Gilbert Fabre a trouvé. Et donc il n'a rien trouvé. Et ce qu'il va faire, donc, il écrit noir sur blanc que on peut, je ne peux pas être hospitalisé, que je ne suis pas fou. Euh, façon, euh, façon de parler. Vous avez tous les documents, euh, je mets les originaux sur mon site, lionelaubert.info. Donc vous pourrez vérifier tout ça. Et donc il ne me trouve rien, et ce qu'il va faire, il va aller voir la policière et qui va lui donner des, des, des papiers. Et Alors là, on ne sait même pas ce que c'est, mais je pense que, que c'est euh, le papier à charge, des, des choses inventées, des, des, des trucs sortis de, de l'esprit, et là, il va me faire passer pour un taré, ou quoi. Mais il ne va, aller, il va pas aller plus loin que, que le fait de dire euh, « Non, non, ben, on ne peut pas hospitaliser euh, Monsieur Aubert. » Alors, ensuite, après ma garde à vue, je suis transféré au tribunal à Aix-en-Provence, je passe devant un juge des libertés où je n'ai pas le mot à dire on croit que alors déjà je demande un avocat et il me refuse. j'ai pas d'avocat ensuite je passe devant le procureur elle, elle commence à dire des choses mais moi j'ai pas de droit à la parole non non non non non, non. c'est pas comme ça cette procureure, c'est sophie Bott, la pourriture dont je parlais qui se retrouve à marseille maintenant et euh... Euh, et, et après, je passe devant le juge des, des Libertés qui me dit bah, « vous n'avez pas le droit d'aller dans la ville d'à côté de Martigues ». Je lui c'est quoi cette histoire ?»« Déjà Martigues, il l'hôpital ». Donc je lui dis bah, « si je suis malade, je vais à l'hôpital <rire> ». Euh, pas malade mental, malade physique. <rire> Donc euh, il dit non, « non, non, non, non vous n'avez pas le droit ». bon okay. euh, mais, mais tout était euh, déjà écrit et je suis pacifique. Et ils me mettent « interdiction de port d'armes ». mais je ne suis pas violent, euh, c'est bon ». Mais les, mes, mes seuls seul truc, c'est la parole. Il <rire> n'y a, a rien J'ai un casier vierge, c'est bon <rire> et, et donc, ce, ce juge des prétendues libertés, parce que ce n'est pas un juge des libertés, donc euh, ça s'appelle le juge des libertés et de la détention, mais euh, lui aussi, est, il n'est pas correct comme mec. Et donc, ils vont monter un dossier à charge. Et ensuite, donc, euh, je vais devoir passer au tribunal en... Donc là, je suis arrêté en septembre 2019 et je suis programmé pour le tribunal en février 2020. Et entre-temps, je vais obtenir le, mon dossier pénal, et là, je vais voir encore encore d'autres faux documents. Et, je, et, et quand vous avez des policiers qui font ce type de faux documents, quand vous passez devant le juge, vous pourrez dire, oui, c'est des faux, c'est des faux, mais le juge, il s'en fout, le juge, il va faire confiance, au, ou peut-être même qu que le juge, il trempe dans la magouille, euh, et il va faire confiance à ça, et il vous éclate. C'est-à-dire que je vais être arrêté sur la base de faux documents, d'un faux procès. Et ça, vous pouvez chercher des avocats, les avocats ne vous prennent pas. Euh, parce que, même si certains sont sincères et qui voudraient vous aider, mais si le procès est foutu, s'il est tordu parce que le juge est corrompu, alors, regardez Là, je cite des noms de procureurs qui sont corrompus. Un procureur, c'est un juge, c'est pareil. J'ai cité, par exemple, Marion Menot, celle qui allait au tropique. Tantôt elle est juge, tantôt elle est procureur, tantôt juge, tantôt procureur. Donc, c'est les mêmes types de, de, de personnes. Si, si vous avez des procureurs qui sont corrompus, vous croyez quoi Que les juges, ils sont intègres, donc le, le mec, le même. Quand il est procureur, il, il magouille, et quand il est juge, ah non, il arrête de magouiller. Il redevient procureur, il remagouille, il, il devient juge, il arrête de magouiller. Arrêtez, c'est pas comme ça. Le, le mec, euh, le, le, il est juge ou il est procureur, s'il est pourri, il est pourri. C'est à, à sa naissance ou plus tard dans sa carrière, quand il commence à mettre les, les pieds dans des magouilles, c'est foutu. Donc, vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde, si le juge est corrompu, vous êtes cuit. Alors, ce que, il y a une semaine avant, euh, une semaine avant euh, mon procès, j'ai entendu des gens qui venaient à midi. Euh, il sonnait à la porte, il disait « c'est là ». J'ai pas ouvert. Je, je pense qu'il euh, qu venait me chercher pour me mettre en hôpital psychiatrique. Je pense. Alors peut-être que non, peut-être que c'était des témoins de Jéhovah. Euh, Ils voilà, il venaient me vendre un calendrier ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais par précaution, il euh, y avait ça. Et donc ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais sinon, je me disais « non, je peux pas aller à mon procès. Je vais être accusé, je vais être emprisonné. » Et face à des policiers, quand les policiers vous accusent de 5 ans de prison, vous êtes sûr que vous faites les trois ou quatre ans de prison ferme. Ils ne vont pas vous mettre le maximum, mais ils ne vous, vous mettront pas les cinq ans. Peut-être même pas les quatre ans, mais ils mettront trois ans. Trois ans de prison ferme. Voilà. Et il n'y avait pas d'autre solution. Euh, J'ai eu le réflexe de partir. C'est-à-dire que vous devez tout abandonner. J'ai abandonné mes enfants. Et je ne les ai plus vus. Le matin, ils, partaient, euh, ils sont partis à l'école. Euh, à midi, il y a ce, ce coup de sonnette. Deux heures après, je faisais ma balise, je partais en direction de l'Italie, en, en disant euh, à la maman des enfants bah, « tu t'en occupes. Voilà. » euh, On est divorcés, mais on, les enfants ils vont chez l'un chez l'autre, voilà. donc euh, ils, ils sont allés vivre avec leur maman. Et, voilà. Et je ne les ai plus revus, donc j'ai traversé l'Europe en bus, j'ai fait plein de pays comme ça. Et euh, il ne fallait pas rester en Europe à cause des, des mandats d'arrêt. Et euh, un pays qui qui vous ouvre les, les frontières, c'est la Turquie. Euh, donc vous pouvez y aller pour du tourisme ou pour autre chose. Donc je suis arrivé en Turquie, je dis merci à l'État turc. Dans les, le mois qui, qui suivait vous avez le droit de rester trois ans, trois euh, mois, pardon. Euh, après, il faut faire des papiers. Moi, dans le mois qui a suivi, j'ai régularisé avec les papiers. Bon, j'ai le, le, mon cas qui, qui est en attente. Voilà. Mais pour l'instant, je suis protégé. Mais je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que je peux être quand même renvoyé à tout moment. Donc, je suis obligé de faire ce type de vidéo euh, pour laisser des témoignages. Et voilà. Alors, ne croyez pas en la justice. Euh, je, je ferai d'autres. Euh, je vais expliquer parce qu'il y a eu d'autres affaires. Il y a eu d'autres, d'autres personnalités politiques qui vont se, se mêler à ça. Euh, ils vont s'en prendre à mes enfants. Ça, c'est une abomination. C'est-à-dire que comme j ai, j ai, je suis en Turquie, je suis intouchable. Il y a des gens via le conseil général et via, euh, via Martine Vassal. Donc euh, j'ai écrit à son adresse personnelle et, et, et hop, la réponse, ça a été envoyer des euh, assistants sociaux pour monter un piège. Ça sera dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et puis euh, à bientôt, j'espère, dans de meilleures conditions. Voilà. Méfiez-vous de la justice, ce n'est pas ce qu'on croit. À bientôt.